Mais dans les rêves, moi je me suis fait pour acheter la même plante. Vous avez prononcé mon nom, mais malheureusement, vous avez à cause de vous-même. Vous ne le tiendrez pas. Vous n'avez pas de nom. Vous n'avez me... Regardez, vous devez comprendre que tu es les ancêtres. Quand on choisit un pouvoir, et vous avez tous des pouvoirs, chacun a son pouvoir à lui. Le mensonge qu'on vous a fait croire avant, c'est que vous avez besoin de quelqu'un. Oh, il faut que telle personne soit là. Si telle personne ne te lave pas, tu ne vas pas réussir. Si telle personne ne te fait pas ceci. Première chose que vous devez comprendre, c'est que vos dons et vos pouvoirs ne pourront être ouverts qu'au temps approprié. Et il faudra que vous soyez conscient. C'est un peu comme ça, il faut que tu te réveilles et que tu avances vers la chose. À l'âge de 12 ans, la Bible dit que Jésus partait souvent dans certains endroits. Les parents n'étaient pas là. Après, ah on le cherchait fatigué, mais tu es où Parce que Jésus avait atteint un niveau où lui-même il se réveillait. que, je suis sûr qu'il y a quelque chose que je suis censé faire pour que mes, pour mes choses avancent. Et il chercher. Il commençait, il essayait de faire. Avant, ça c'est généralement la tradition babiliquée, on vous a fait croire que tu as besoin de telle personne. Tu as besoin de, de attendre d'abord telle personne pour que Attends d'abord moi et vous dis moi Hora, beaucoup de choses que vous devez faire Dieu va vous montrer vous allez vous initier seul ils vont vous parler dans le rêve ils vont vous parler que tu seras en route comme ça là tu hier j'ai rencontré un monsieur au hasard là, totalement au hasard je venais d'arriver dans la ville je partais chercher quoi là chez, chez, chez un de mes petits là je partais lui donner un bracelet voilà et j'arrive chez lui je vois il a il, il me dit qu'il y a pas d'argent de, de pour payer je dis mais ça m'énerve je dis mais tu tu tu, tu as, je commence à le même et il a aussi fait attendre notre monsieur pendant que le monsieur bavardait moi je bavade après le monsieur me regarde il m'a donné deux choses sur moi ça a fait ça attirer mon attention J'ai dit, ah tu es intéressant c'est là qu'il me raconte son parcours à lui même comment il est parti il a fait 30 ans en France persécuté par sa famille rejeté il a des pouvoirs ici là qu'on a toujours rejeté rejeté et il me, comme il me dit, <coughs> les gens au hasard vont venir donner. Telle personne va le voir, va lui donner ça. Telle personne va lui donner telle parole. Telle personne va le guider là-bas. De la même façon qu'il rencontre aussi des gens qui veulent même souvent le tuer. Mm -hmm. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous détester pour rien. vous au métro à Paris. Quelqu'un est venu, il courait pour attraper le métro. Quelqu'un s'est mis derrière, il l'a poussé. Mm -hmm. Et, Heureusement, il faisait le judo à l'époque. En tombant, il est vraiment. Au lieu de tomber plat sur la tête, sur le visage, il est, il est tombé sur le côté. Donc, c'est comme ça qu'il a évité la mort. Donc, vous allez voir que quand vous allez observer votre vie, Dieu va vous mettre les bonnes personnes. Satan aussi va mettre ses mauvaises personnes. Parfois, vous aurez des gars qui vont venir pour vous détourner. Vous allez avoir des copines bizarres qui sont arrivées dans votre vie. Elles t'amènent dans une sorte de vie de débauche. comment parce que la fille est venue faire dans ta vie à cette époque-là. Mais tu, quand tu regardes bien, tu observes, tu vois qu'elle t'a dérouté. Qu'il y avait vraiment un vrai gars qui voulait t'épouser, qui était sérieux à l'époque là. Cette femme est venue te détourner de cette personne-là. Ou bien elle vient te conseiller pendant une période de, Ah, c'est même qui Regarde, il n'a rien. Oh, oh, oh. » Finalement, tu laisses la personne, tu pars. Donc, il faut que vous, savoir, vous appreniez à avoir le discernement. Et beaucoup d'entre vous, vous attendez toujours. « Oh, je sais que j'ai les dons, mais personne ne veut me guider. » Arrêtez de chercher dans qui vous guider. Arrêtez. Arrêtez. Je vous dis chaque jour que l'Esprit va vous parler. L'Esprit va même te dire que le rêve. Après, tu te réveilles, tu ne te rappelles pas. Mais, tu es... Parce que tu te laves avec le sel déjà. Et tu fais a deux, trois choses, deux, trois rites comme ça là. Et les petits rituels que je vous montre là, c'est pour. Euh, c'est pour les ouvertures. L'autre jour, pendant la prière, j'ai montré un autre rituel à faire avec le couteau. Tu prends le couteau, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles après tu piques ça dans la terre. Et je sais que c'est peut-être parmi les. 70 personnes qui avaient, il y a peut-être même 20 personnes qui ont fait. On m'a dit, les gens, ne faites pas, vous comprenez, ne faites pas, vous allez souffrir. Mais il faut que vous compreniez que la direction est là dehors. Ils sont en train de guider les gens. J'ai une autre amie comme ça, c'est une tyrannie vie en France. Elle me dit, l'autre jour, elle me contente, elle me dit que tout dans sa vie, c'est toujours... Par exemple, il y a une couronne que sa grand-mère avait. Sa grand son arrière-grand-mère avait ça. Donc sa mère connaissait, mais elle, elle ne connaissait pas, puisqu'elle n'a pas vraiment connu son arrière-grand-mère. Mais comme c'était la grand-mère de sa mère sa, grand mère, sa mère connaissait la couronne que cette grand-mère avait. Un jour, cette couronne a disparu. Donc, depuis au moins 30 ans, dans leur famille, ils cherchent ça. Un jour, elle marche en France. Elle est dans un magasin où on vend les cristaux. Une dame lui dit, prends la couronne là, prends ça. Prends, c'est pour toi. Oh. Ah. Comme elle a appris aussi avoir l'oreille spirituelle, elle achète. Elle rentre et dit à sa mère que maman, elle va te montrer quelque chose. Elle montre à sa mère, sa mère dit que... Hey, depuis, on se discute le pouvoir dans notre famille parce qu'on cherchait la couronne. Là. Voilà ça que la, la grève, elle a localisé et lui a donné en Europe. Voilà, et c'est une africaine. Donc, arrêtez votre que je suis perdu. Je n'ai personne pour même entrer et connaissent personne. Personne parce que vous prenez les gens pour les idiots. Prenez-moi toujours pour une folle. Vous avez compris, non? Laissez-moi faire ma folie. On vous donne l'information. Vous ne faites pas. On lance les trucs pour les rituels, vous ne faites pas. On lance les lavages, vous ne faites pas. On lance ce que vous ne faites pas. Parce que vous attendez, dans votre tête, vous avez toujours un truc, ça doit être mon père. Qu'est-ce qui te dit que ce père-là ne pas bloqué? Qu'est-ce qui te dit que ce père-là ne pas bloqué? Ou cette mère-là ne pas bloqué? Comprenez-vous maintenant, comprenez les choses. Ils vont vous trouver dans n'importe quel pays. Et ne pensez pas que les blancs n'ont pas la magie. Le blanc est connecté. Le prêtre est connecté. Ah, lui c'est le prêtre. Il ne fait pas les chandarababa, chakarababa. Il ne connaît pas. Laissez-moi tout ça. Ah, elle là c'est une traditionnaliste. Regarde, regarde, c'est une petite fille. Elle a 30 ans. Elle connaît quoi? Ah, ok. Ok. Peut-être que votre parole est dans ma bouche. Je parle, vous écoutez, vous dites, ah, vous avez déjà rêvé, je me suis vu en train d'acheter tel outil spirituel. Tu n'as pas encore acheté, pourquoi? Parce qu'ils veulent voir le degré auquel tu écoutes. On t'a dit peut-être que, achète telle chose. La chose coûte 20 000, ton salaire c'est 100 000. Le moins là, tu te casses, tu achètes. Tu achètes. Ah, on peut lui parler, écoutez, d'accord. Mois prochain, va acheter le kit. Tu vois là, tu portes la moitié de ton salaire, tu peux acheter un kit avec. Trois jours plus tard, quelqu'un t'a donné encore cent mille. Trois jours plus tard, tu as encore cent mille qui est en ton compte. Vous devez comprendre qu'ils vont vous guider. Arrêtez de chercher que oh, ma part de royauté doit venir de telle personne. Écoutez, tu veux la chaise, va acheter la chaise, tu peux t'asseoir sur ça. Arrêtez vos bêtises là. C'est comme ça que vous faites, vous ne pouvez pas vous prenez l'argent, vous, vous, vous faites les trucs au village sans pouvoir, il n'y a pas le pouvoir sur ça. On t'a mis sur la chaise depuis 5 ans, tu ne fais rien avec. Personne ne t'a appelé. Qui t'a appelé Je vous connais, vous venez souvent, vous, vous ne me dites pas non, vous vous déguisez. Ah non, moi, je n'ai... Comme si vous ne connaissez rien, parce que vous venez vous me tester. On vous met sur les faux trucs sans pouvoir. Et vous aimez ça. Ne cherchez pas votre gloire d'un homme. Jésus a dit que ce que je vais vous dire dans le secret, c'est ça que vous avez parti déclarer aux gens. Souvent même ils ont dit que, ont, qu ont dit que, une autre personne m'a dit que, regardez, la fille est folle. Ne vous en faites pas. Ils sont plus réels pour moi que vous. Et je vois les manifestations chaque jour. Donc maintenant, sortez de votre petite tête. Sortez. Que votre personne ne m'a guidé. On m'a dit que je vais soigner, je vais soigner les gens. On m'a dit que je vais monter les herbes aux gens. Oui, oui, oui, oui. Oui, tu vas soigner les gens. Tu as les pouvoirs, Tu vas soigner les gens. Mais maintenant, il faut que tu enlèves ton incrédulité de ta tête. Tu vas séparer ta tête de ton cœur. Prends la guillotine, tu mets ta tête comme ça, tu coupes les deux, tu enlèves, tu sépares ta tête de ton cœur. Le Seigneur te met un truc à cœur, tu parles maintenant, fais tu veux la chaise, va acheter la chaise à Badjoun à ba au village, Va, tu t'assois sur ça C'est pas de quoi. <coughs> J'ai organisé le baptême l'autre jour. J'ai eu quelques personnes pour le baptême. Et je vous dis que c'était pour activer les pouvoirs. Vous êtes là. Quand on parle, vous vous dites, ah, hein? Je vais faire, j'attends seulement. On ne m'a pas dit au village, personne ne m'a guidé. Ils ne vous guideront pas. Certains connaissent votre pouvoir. Certains connaissent. Certains connaissent que c'est vous le successeur. Ils ont pris son donner à une autre personne. Arrêtez d'attendre que l'autre personne vienne vous donner. Arrêtez-moi vos bêtises là. Moi je préfère travailler avec les ancêtres. Votre truc, vous voulez la reconnaissance là. Allez donner à telle personne. Laissez, allez là-bas. Moi je cause de la nuit avec les ancêtres. Partez là-bas pour lui. Il a la chaise, il a tout. Il a le chapeau du grand-père, il a tout. Quelqu'un va marcher en route, il va te trouver, à dire que va acheter le chapeau ci, va acheter la chaise ci. Parfois la personne va même partir avec toi. Dans les au marché, il va dire que prends ça, prends ça, prends ça. Si tu as l'œil ou l'oreille pour reconnaître, quand il va te montrer, tu vas faire. Oh go go go, vos bêtises que vous attendez toujours. Si vous savez comment ça m'énerve, vous ça que tu es bloqué. Et attends, personne ne m'a guidé, personne ne va te guider. Tu as vu un montre au roi comment il doit te voir? C'est dans lui. <coughs> J'ai eu des périodes de ma vie où les personnes qui sont venues, même qui m'ont mon, montré un peu le chemin. Les personnes ont encore fait que. Le problème d'une femme, c'est que c'est. Oui. L'homme oui. qui a une tête qui dépasse. Mais oui, oh. oui. non. Ils m'ont dit que tu es ma femme. Ou Pouvoir d'argent. Quand on veut faire les photos, trucs, il faut apprendre même l'autographe. Tu as compris? Illuminati ne s'écrit pas comme ça. Tu as compris? Oyoa. Oh, tu as compris, non? Il dit que vous voulez faire les choses, vous ne connaissez pas bien faire comme les grands. C'est ça le problème. Moi, j'ai des gens qui sont venus dans ma vie. Ils parlent 99,999% ,99 de ce qu'ils disent. C'est ça. Ils parlent, Dieu confirme. Ils parlent, Dieu confirme. Après, il te dit. Ils m'ont dit que c'est toi, ma femme. Tu regardes le gars comme ça là. Que, je suis ce que le Seigneur dormait, qu'il ne connaît pas mes goûts. Ce n'est pas le même Dieu là qui t'a parlé, non. Dieu connaît que j'aime les tablettes de chocolat. Dieu connaît qu'il connaît mon goût. C'est quoi ça? Non, non, non, Dieu, you, you, Seigneur, tu n'as pas bien parlé l'autre aussi. Le réseau ne donnait pas, il était connecté sur une mauvaise chaîne. On a fait ça au moins trois fois dans ma vie. Quand il a fait ça il, dit il a dit qu'il excusez ma vie papa, l'autre ils n'ont pas dit ça. Si tu connais que tu as des Decepticon, il ne faut pas parler qu'on t'entende ta voix sur ma vidéo. Moi te dis moi, si vous connaissez vos Decepticon ici dehors, <rire> tu rires. Une fois ma voix la vidéo, que voilà ce que mon mari m'a envoyé, il dit que je pas acheté les marabouts. Que voilà ma voix dans la vidéo, donc faites-moi attention. Donc, le problème, c'est que malheureusement, souvent, on vous envoie les vraies personnes qui ont encore les instincts, les instincts trop euh, détournés. Maman, tu es une belle femme, tu as l'argent. Tu sens bon. Et vous connaissez que moi, là, je suis pas petite belle. Ma part de là c'est quand même notre décret. Quand il va te voir comme ça, là, il guide. Comme il, comme il parle, tu fais, il parle, tu fais, il parle, tu fais. Après, il dit que non, ils ont dit que dors dans ton lit aujourd'hui. Il dit que monsieur, il est craze. Donc malheureusement, c'est l'autre là qui est aussi un obstacle pour nous. Beaucoup d'entre nous. Beaucoup. Donc vous ne pas gérer l'autre partie là. Maintenant, comprenez que quand tu sens que le degré, c'est ce que Dieu a dit, tu le chasses comme il part. Si tu avais fait acheter 50 outils, Dieu va te montrer comment on utilise tous les outils là. Tous. Si je vous raconte mon chemin spirituel, dans la formation, je vais vous parler de ça. Les gens de la formation spirituelle, on a encore retourné, le, le, le, on encore commencé peut-être même la semaine prochaine. Ça ne sera pas la semaine ci si. Parce que doivent vous envoyer les objets spirituels là-bas. Ma si, je suis auto, je me suis formé moi-même. Maintenant, ce qu'ils font quand tu commences à te former toi-même, c'est quoi Vous connaissez que le colossal, c'est là qui m'a appris à utiliser le sel. À part mes vidéos, vous êtes parti en ligne déjà, vous avez vu des gens qui parlent de ça. Vous avez vu Non, dites-moi si vous connaissez 5 personnes sur YouTube qui montre en français comment utiliser le sel, même en anglais qu'ils cherchent. Les gens parlent seulement pour montrer physiquement comment ils ne font pas ça. J'avais rencontré un gourou, il est venu dans ma vie, il parlait, quand il parlait c'était sucré et ça donnait net, net. Après on m'a dit, dit qu'il est mon mari, j'ai dit que non papa tu sens trop. <rire> il est chassé derrière moi. Depuis le jour-là, il n'est plus passé chez moi. Je reste après qu'ils soient partis et dis que hey, « Hé Seigneur, voilà, regardez tout ce que j'ai acheté. Je ne connais pas comment on utilise ça. Il y a des outils qu'ils m'a fait acheter depuis, ça fait au moins 8 mois. C'est la semaine passée qu'ils m'ont montré ce qu'ils avaient fait avec. Les ancêtres ne se pressent pas. Ils ne se pressent pas. Donc, comprenez que... Tu vois, pour moi, là c'est grave. Je me lève un jour comme ça, là. Parfois, le matin, j'ai un flash dans le sommeil. Je vois comment on utilise un truc. Je me réveille. Je parle, je commence à faire. Le jour, là la, l'argent qui va entrer dans mes poches, Mon mes délais. yes, j'ai trouvé encore d'autres recettes. J'écris. Beaucoup de recettes qu'elle vous donne, c'est moi qui ai inventé ça. Beaucoup. D'autres, elles ne peuvent voir combien de personnes fait, Après qu'elle avait fait ma part, on me dit plutôt ajoute ça. Fais comme ça là. Fais comme ça là. Et certains d'entre vous, vous prenez mes recettes, vous partez augmenter pour vous suivre ça. C'est comme ça le spirituel. Certains d'entre vous, on vous a dit que vous allez commencer à traiter avec les plantes. Le temps de ça n'est pas encore arrivé. Une période où tu vas rester comme ça, tu vas d'abord te retrouver même à, à, à Badjoun pour six mois. Par des circonstances comme ça là. Toi voilà Bajoun. Tu tombes dans un terrain où il y a tous les airs. On te dit que on te donne même deux hectares, que c'est pour toi. Chaque nuit... Un père vient s'asseoir dans le rêve avec toi, il te montre que ça, ça, ça, tu prends ça, tu mélanges ça, ça fait comme ça, là. tu te lèves, le lendemain, le malade de ça vient, après le lendemain, le père là, il te dit que achète le chien ici, tu prends le chien, chaque jour matin, le chien se lève, pendant que tu le fais marcher dans les herbes, il passe une herbe, il s'arrête, il croque l'herbe là, il croque l'herbe, l'esprit te dit que prends l'herbe là, tu prends aussi, tu arrives, tu déposes à la maison, écoutez, peut-être que vous pensez que quand, quand les parents c'est ta mort, tous les trucs que vous connaissez aujourd'hui, il y a une voix qui est sortie du ciel, ça a foudroyé l'herbe là que. Bzz, à part dire que voilà l'herbe qui soigne l'infertilité. Jamais. Voilà. J'espère que ça rentre dans vos têtes. J'espère que ça rentre dans vos têtes. Non, ils vont vous emmener des portions. Quelqu'un va venir, va dire ça part. Et vous ne devez pas forcer pour que quelqu'un reste dans votre vie. Dans la fête là, quand c'est la période, le moment, tu vas libérer, la personne part. Quand la personne part. Tu pries en disant toujours, j'appelle mes aides de destinée. Clients, mentors, euh, enfant spirituel, père spirituel, tout ça. Et que s'il y a quelqu'un dans ma vie qui n'est pas censé être, que la personne parte. Tu vas rester comme ça, tu vas commencer à voir. Quelqu'un va rester un jour, il va te dire que... La semaine, peut-être trois jours avant, hein, tu vas te prévoir comment vous allez voyager, aller en Chine, acheter les produits, pour venir vendre dans le magasin. Deux jours plus tard, te dire il te dit qu'il n'y a pas. Tu dis, hein Il dit « Je démissionne. » Je disais-moi « Ok. J'avais oublié que j'ai prié ce matin à 6h que Dieu enlève les mauvaises personnes de ma vie. » Comprenez, ça c'est le processus. C'est l'école d'apprentissage. C'est l'école d'apprentissage. Et ils vont aussi beaucoup vous parler à travers. Soyez très attentifs. Vos rêves, d'autres personnes aussi vont venir vous dire leurs rêves. Peut-être que un collègue au boulot que vraiment... Vous n'avez vraiment pas de conversation particulière. Le Seigneur te montre un tour de rêve depuis trois jours, je ne le vois pas. Depuis trois semaines, je ne le vois pas. Le matin, un collègue rêve de toi. Il arrive. Pendant que vous êtes en mettre la carte pour pas entrer dans le bureau, vous faites ça ensemble. Ah, bonjour. Qu'est-ce que te voit dire Ah, oui, j'ai rêvé de toi. Comme un ami m'a dit l'autre jour. Il me dit qu'il est arrivé, m'a vu avec plein de cheveux sur la tête. Il me dit, hein il dit, oui, tu avais plein de cheveux sur la tête. Et j'ai rasé mes cheveux pour l'instant. Oh, vous savez que les cheveux, c'est la gloire. Vraiment, ce n'est pas comme ça si un ami qu'on parle tous les jours. On fait même le business seulement ensemble. Généralement, le business, il dépose dans mon entreprise, je perds à distance. Donc, on ne se voit pas physiquement. On se voit une fois tous les 4-5 mois. Après, il repas, ce salue, c'est qu'on Mais je t'ai vu dans le rêve, tu avais plein de cheveux, tu avais ceci. Donc, Dieu va aussi vous parler à travers les rêves des autres personnes. Il aussi les ailes de votre intuition. Tu arrives ça ça, tu ne sais pas pourquoi tu as envie d'aller voir quelqu'un. Ton argent de la journée, c'est 50 000. Dieu te dit que va payer 40 000 pour parler avec la personne. Hey Dieu! Mais 50 000, c'est gérer ça pour la semaine. Non, c'est comment? Il dit va donner 40 000. Tu parles avec la personne. Tu arrives, tu donnes, tu parles. Ça répond aux questions que tu as depuis 6 mois. Et quand ça te répond ça ça, ça te donne la direction encore pour tes prochains 6 mois. C'est comme ça qu'on fonctionne avec l'esprit. Ils m'ont dit que vous êtes arrogants, mais on s'en fout. On ne mange, mange pas leur appréciation. Leur opinion ne nous donne pas leur argent. Est-ce que leur opinion nous achète la voiture, ça achète la Bentley. Ils disent ça, vous en foutez d'eux. Il fallait que je vous dise ça, il fallait qu'ils mettent ça dans la vidéo parce qu'ils savent que ça allait partir. Ils étaient en consultation, il dit à la dame d'abord je mets d'autres ici chez vous. Voilà. Donc, soyez sages. Comprenez que c'est vous qui déclenchez votre pouvoir. Personne ne le fera pour vous. Je suis désolé. Et vous êtes comme euh, une terre dont la, les semences vont bientôt germer. Le dessus-là, ça secoue un peu. Ça veut se percer. Donc, il y a un peu, petit tremblement de terre. Voilà. Ok, je viens vous bénir. Et puis, je vais dire aussi votre soirée. Si vous écoutez ceci et vous ressentez vraiment l'envie de faire la formation spirituelle. Normalement, ça vous parle. Rejoignez les gens, il y a des questionnaires que vous allez remplir, Et puis, on va vous envoyer, vous, vous avez acheté des objets spirituels. Ils m'ont montré beaucoup de choses que vais faire avec vous, vous montrez. Chaque matin, ils me donnent des instructions, des téléchargements pour vous. Chaque formation que je fais, aucune ne ressemble à l'autre. Parce que chaque formation, ils me donnent... Parfois, quand ils croient qu'ils vont prendre pour lancer une formation vous donner. Tous mes ordinateurs se perdent ou ça se gâte ou bien on vole ou bien, il y a un truc. Et la semaine passée, ça fait peut-être 11 jours qu'on a volé mon ordinateur. Donc quand j'y pensais, ils m'ont dit que je vais tout faire dans la formation aussi. Tout sera frais. Tout sera neuf. Voilà. Bon, passez une bonne soirée. Bonne soirée oh, dans la paix du Christ. Qu'on ne vous force pas. Si on doit vous forcer, tant mieux pour vous. On s'en fout. Bye.